Il est temps de mettre fin au suspense. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce dernier épisode d'Harry Potter UHC saison 2. Aujourd'hui on va savoir qui est le grand gagnant. Donc restez accrochés à vos chaises gaming ou vos lits ou vos téléphones, je sais pas. Aujourd'hui il va y avoir du fight et c'est ce que vous attendez. Bienvenue, moins de Salut. Ok ils sont là-bas. Parce que j'ai pas du euh... temps. Derrière der nous, les jeunes, les jeunes, derrière nous. Bichard back, es c'est oh okay, okay, okay, un peu. T'inquiète, t'inquiète, je on peut il est derrière. Il il il il pas, pas, ouais. enfin, bah, pas Je pas, ne sais plus viser à l'arc. Il a moyen Oh là là. Je sais pas si vous voulez les faire au final ou pas. Je pense qu'on peut les laisser. Venez on se barre Vas-y Ok, ça c'est bien, ça c'est très bien. Parce que la team bleue c'était un, c'était un peu une... Ouais mais enfin... la team orange elle va faire mal quand même. Hein. Ouais. ouais, la team orange est très bien aussi. Ah okay, tant mieux. Bien ça. Go go avancez par là haut. Peut-être que c'est là haut qu'on a pas visité les gens. Ah ils sont on bien passe... joués. C'est encore les rouges. Go on go, y go, va. go go go go. Tout pas il y a les rouges en face. Les rouges. Salut. Salut. Ouais. Les gars, les gars, vous nous avez mytho. Vous avez dit que vous n'avez pas de fil et en final, il m'a dit qu'il a réussi à faire son minjou. Mais mon arc oui. A oui. A ne euh... ah pas dessus, vous plaît. Ok, GG. J'ai quasiment plus de vie. Hein. Bah, prends les bottes, euh, Bichard, en vrai. Oui, non, mais attends, viens en avance, on essaie de choper les ah, kills. Euh... Au vu de notre classement, mieux vaut qu'on continue à essayer de choper des kills. Car si on tarde trop à chercher du stuff, une autre équipe chopera les kills et on va se trouver devancé. Allez, les bottes, c'est okay, bon. Tu les bottes. Ouais, le stuff c'est important. Bah le, le vôtre a l'air meilleur quand même hein. t'as elle m'a mis très cher euh, putain. C'est du, du blast protection. Ça. <rire> <C 'est ça. rire> ça. Bah en vrai en vrai le problème c'est que est il faut qu'il faut qu'on fasse plus de, de kills que les que les putain. Merde. Voilà ils font ah, des, kills. Des, roses, ils des kills. Bah justement ah, du coup euh, nous aussi. Bah super. Je lag, je lag, je lag, ça hein je, peux, je peux rien faire Je vais ah. heal GG GG. vraiment GG, aïe, aïe. GG. GG. J'ai okay, pris, pris la B, j'ai hein. pris la B T'as pris la B Ouais Ok, moi ça va Tiens, euh. t'as combien de gaps J'en ai 11 là, je t'en ai passé 2 J'en ai 23, j'en ai 23 en vrai Ah oui, ok <rire> C'était un fight bien géré j'ai préféré sécuriser le fight en prenant la baie de force, plutôt que de tenter le diable. On a pu récupérer pas mal de gapels et les drops assez rapidement. J'ai as un truc de bingo. t'as en fait. combien de tout J'en ai 13. Tout Moi j'en ai 6. 6, ah oui. Je ouais bah, ce... mais... me donnez pas tout, vraiment. T'en as combien j'ai Bah j'en ai 19 là, tiens. Ok, c est, c est bon, merci. Oh merde mais pourquoi j'ai... Attends je... Euh P2, tu places ton, ça t'intéresse tout près Non parce que ça a rien à voir avec le portail donc... Non mais non non, non. on était là. On pas là, pas là, pas là, pas là, pas là on a juste courant en diagonale. D'accord. Mec, il y a des teams qui sont mortes quand même, hein. Il reste la team orange qui est full et qui sont bien parce que il me semble. Il que... des gens là. Il y a ah. un mec là. Il y a un mec là, il est en cave. Ah, ouais j'ai entendu quelqu'un aussi. Ouais, c'était là. Bon attends bien. Ouais, je sais quoi ça. En c'était plus rentable en termes de, de... Oui, à moins on a eu des points, on est à 15 points derrière les les roses qui, qui, qui sont tout seuls. Donc franchement, eh les gars Y'a moyen, y'a moyen, en plus Serdeg est derrière mais ils sont tout seuls oh, Les gars il reste les oranges qui ont 85 Serdegs. points Ok. C'est les oranges en Orange, le plus Orange 85, ouais de ouf Les verts aussi ils sont à 75 aussi, hein. ils sont bons il Y'avait des potes enfin, là, il y'a ont okay. pour des potes hein. Ah, ah oui c'est vrai qu'il y a les potions, ah, oui, a les potions. <rire> Ça va Je fais ma game dans mon petit coin là. Ah, euh, ça peut être ça peut Je tombe être dans ça. des trous, tout va bien <rire> Ok Est-ce qu'on peut se prendre dans les fils Devant, ou pas Devant, devant Fatou Là on y va par Clairement lui il faut l'éliminer vite Hop. Ça va Fatou <rire> Oh franchement là, euh, il nous faut ton kill gros Fatou La dernière fois je te l'ai laissé gros et au final j'ai perdu à 10 points Surtout que là en fait s'il arrive à bien gérer un clean il peut gagner donc... Ouais et surtout que ouais Tu es une menace Fatou Il nous faut son kill, coûte que coûte On en est là quoi Ok pardon Vas-y, tu veux. Nickel, mets-lui des flèches! Oh, joué, les gars. Okay, je suis le pire archer de l'histoire. Touché. Ouais, bien joué, les gars. GG! J'ai pris bon la baie résistance, hein. j'ai dû la prendre. Ouais, t'étais low? Ouais, j'étais low. En fait, ouais, j'ai eu le temps de chercher la baie résistance dans mon inventaire et, euh, et de, la, de la manger avant que. 3-3. Bon c'est bon je suis full stuff hein ah, j'ai bien j'ai enfin j'ai bien joué oui euh, a... j'ai 16 gaps j'ai 6 d'or et j'ai la pierre philosophale Mais on s'en fout en fait Et c'est ce qu'on appelle gérer un nouveau fight J'ai pour le coup perdu une b résistance dans le tas Mais on élimine le dernier professeur encore en vie Et on se rapproche considérablement de la première place hum. Moi j'ai la speed Bon bah il me reste la speed de Mais euh... des gros combos avec ça hein du coup je... je vais essayer de vous suivre de loin parce que j'ai rien du tout Non mais pas de soucis T'as combien de gapels Toupa J'ai toujours mes 9 gapels Ah ça va mais t'es bien en vrai hein. Ça va moi j'en ai 16 En fait tout essaye de juste de manger en boucle limite. Ouais ouais c'était dans la merde. Vraiment, vraiment, tu le chug, tu grasses tu appuies sur clic droit et voilà. Pour ne pas donner de gapel ou pas Pour ne Pour en donner, pour survivre en même temps et comme ça le. Peut-être permettre alors que vous m'aidiez alors. Exactement, permettre à ce qu'on t'aide aussi. En fait si tu chug, on va pouvoir essayer d'en tuer un et venir juste après. Pendant qu'il y en a un qui essaiera de te tuer, etc. C'est une stratégie simple, peut-être un peu osée, mais qui peut marcher. On verra si c'est le cas. En oh, gros, là, ça va... <coughs> Pardon, la finale, ça va... En fait, si on peut choper les solos avant de, de fight les verts, ça peut être pas mal. Mais bon, je pense que être... ça va être difficile de les trouver, quoi. Il y a Bombi et Sligilis aussi qu'il faut qu'on trouve. Mais clairement, là, la finale, ça va être entre nous et les verts. Ouais. Mais ils sont prenables, en soi. Hein. Je trouve mmh. que s'ils si ont les speeds. Là, en face. Où Ah, c'est qui C'est Totei. Totei. vais un petit Totei. Hello, tout le monde. c'est ouais, un peu derrière, là, j'ai pas gap du tout Eh hey, je veux te taper moi Mais laisse moi te taper J'ai pas rien. J'ai T'as combien de gappelles J'en ai toujours 16 J'ai envie moi. de mourir J'arrive à ouais. vous suivre Et puis faire. je me pris dans une toile d'araignée ça, ça, <rire> <rire> ça va aller <rire> J'ai envie de crever je vous jure Je fais rien <rire> du tout Mais si si si oh tout oh. paye, on va te faire gagner <rire> En vrai là C'est premiers... Attendez attendez Faut réfléchir au niveau des points euh, Parce que là ils nous tuent tous et ils gagnent On perd ok mais il reste qui dans les profs Et y Y'en a aucun Attends il reste plus personne Du coup non, les profs peuvent pas non. gagner Y'a que les sardais qui peuvent, qui peuvent gagner en vrai Non mais bon ça. En vrai ça devait être mort ah. Du coup j'arrive, je suis en mode Bon bah salut les, les gars, orange, ça les va C'est Euh On peut les tenter Oh euh, bah effectivement Salut euh, Prends la force pour... Ouais ouais on... ouais Je me rapproche, je prends ça. la force Mais écoute t'es 4 forces, je sais pas combien de coups je vais leur mettre mais... Okay. Bah je pense que tu les forechattes Ils Il est dans les, les speed oh, aussi hein Là on les tue, on gagne en fait Bon même sans même pas en fait parce que si les verts ils nous butent euh... Vas-y Toup Oh mais est... je suis trop con Attends faut Il est ici sur elle euh... Choc choc, choc ah. ouais. Attends je vais Vas-y vas-y vas-y je vais finir, je finis, ouais. finis, finis t'inquiète. Ah j'ai... En fait, Toup essaye de juste de manger en boucle. Mange, mange, mange, mange, mange Oui Toupa il met à géré mais Tupai! Mais Tupai, t'es trop forte! Mais je te suce le as! Mais t'es trop forte! Mais, Mais t'es trop forte! Mais... Mais, es trop forte Mais... Mais comment t'as survécu? T'as tout mangé? T'as fait ce qu'on a dit? La stratégie a marché! La stratégie! Incroyable! Oh merde! Oh. Mais coup, ça veut dire que je l'avais quand même fait mal non 4 quand fait ah, ah, Bah oui ah. ouais, ouais, Je t'ai fait mal ou pas J'avais 4 keufs quand je t'ai défilé Ah ouais, oui ouais Ouais je t'ai fait mal Ouais non non mais tu l'as ouais. défoncé Tupai hein Mais tu l'as ouais, défoncé Enfin euh, Terrible hein Toupai, Wow. faut, faut que t'aies un kill dans la game T'as combien qui appelle Cho J'en ai 12 J'en ai 11 parfait Oh j'en ai... On a perdu d'huile ou c'est moi si, si on a, a... perdu d'huile ah, en En vrai j'en ai donné 4 à Tupai donc Ils en avaient pas ils en avaient pas Ouais, mais c'est pas grave. T'as combien de gaps, tout On a eu les kills, c'est plus important. Yes. Ok, ok. Bon, tu fais ouais. la même technique, hein Ouais, mais du coup. Euh, bon, attends, attends, sur le pa pensé. par contre, sur le papier, il gagne la v Pas, pas sûr. Attendez. Vas-y, vas-y, t'inquiète, Le fight final approche. Les verts, Guillaume, Nabus et Fukano, face à nous, Chobax, Tupai, moi et Damien Solo. On risque de se faire focus. Ok, euh bah, imagine, bah, imagine, imagine, 0, imagine le mec qui se réveille en retard, tout le monde l'attend pendant une demi-heure, et il gagne le RR. C'est... <rire> <pas, rire> Par contre on en parle que Isli il m'a défoncé alors qu'il avait 4 coeurs. Est-ce que j'ai eu le kill sur ce tout à l'heure Ah non, dommage. Là ils sont là. Salut oh, okay. Ah mais il sont... y a de l'eau qui... Ils sont en bas, ils sont en bas, ils sont séparés je crois. En vrai bah, ils ont peut-être un plan et tout, et une stratégie donc faut faire gaffe. Restez sur... Non, non, venez, venez, venez, restez, venez on viens au 0. Plan dégagé. Stépie, en fait. C non, c'était Gilbert. Ouais. Plan Il dégagé. A dit... Il a dit euh, rester en bas si vous voulez. Moi je suis en. Un truc comme ça, je crois qu'il a dit ça. Donc tu je sais pas ce que ça veut sont... dire. Tu hier. penses qu'ils sont en cave Non, ça n'a aucun sens pour qu'ils soient en cave. Putain. Oh pardon, désolé, c'est pas toi. Je me pas... <rire> fais <rire> <rire> <rire> Je me fais pas bosser gratuitement. <rire> j'ai semé la 10 d'ailleurs Oh devant Guillaume Guillaume Guillaume vous avez Ah ouais euh, non, euh, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est vas-y, tout pareil. Vas-y, utilise la force. Ouais, c'est bon, j'ai la force. Wouhou J'ai eu le cas, Aïe aïe aïe aïe aïe Mange mange manger, mange ,lle, mange ,lle, mange tout Mange mange mange mange mange Shotnambus J'ai je pense On est trop nul oh là, là on est tellement nul GG Mais reste il est Damien Ça va tout pas Damien il Damien Damien Qu'est ce qu'il fait là ce farfelu ce... Oula What Ça va mettre de ouf là C'est Moi clairement j'ai profité du lag c'est bon pour vous <rire> euh t'as... T'as combien de gaps J'en ai 8 un mère retrouvée Gigi, il reste qui Je prends, prends le... Bah il reste nous et toi et Gigi GIGI <rire> <rire> <rire> il, a utilisé, il a utilisé un saut de lave Non j'ai tué, tué un bliqué J'ai failli qu'il Alors ça aurait été magnifique ça J'ai tué un bliqué, pas, pas, un, pas un saut de lave non mais tu veux pas tu veux pas être le test Bah non on va on va finir Guil. Non allez je suis presque à. Tiens tiens tiens tiens tiens, tiens, Tiens tiens tiens tiens tiens tiens quoi quoi quoi quoi quoi tiens, Te passe la baguette de souris avec un utilisation. Ok ok Tu dois finir tiens, dois avec cette tiens, Ouais tu dois finir tiens, Non on n'a pas le droit le tuer en fait. Ouais tu dois tuer tiens, tiens, mais par contre en vrai si je meurs maintenant je serais extrêmement triste. Ah il Vas-y Bah oui frère j'ai Vas-y vas-y vas-y vas-y Vas-y vas-y vas-y vas-y Vas-y vas-y vas-y Non Ah merde Tiens tiens tiens attends, tiens tiens Arrête Toute la game Toute la game Ha ha ha GG GG GG Je te déteste j'ai eu un rêve Non mais on aurait pu le placer de Gapel et tout C'était le plus beau kill J'ai eu un... J'ai eu un reflèque de cette série pas C'était le plus beau kill de la saison Oh mais non je suis désolé, Guillaume Oh mais il avait la cape d'invisibilité. Oui, oui, bah il oh, l'a là. Mais non. Ah, c'est, je suis invisible Vas-y, essaye Espèce de petit farceur. Ah, je ah oh, mais c'est moi, ça et c'est sur ce public kill de la saison que se termine cette saison Voilà je cumule un petit 100% de weed rate en saison de HPEHC Une saison jouée, une saison gagnée Je vais accrocher ça dans ma petite chambre, je vais être bien En tout cas mesdames et messieurs n'hésitez pas à commenter votre avis sur la saison en général Si vous voulez apporter des compléments, des idées, n'importe quoi N'hésitez pas à les mettre en commentaire Je vous remercie pour l'engouement qu'il y a eu cette saison sur ma chaîne Et en tout cas mes chers compatriotes, On se retrouve bientôt pour un nouveau RR Une nouvelle vidéo, une nouvelle dessinée Et toute la semaine en stream Portez-vous très bien mes chers compatriotes.